Il faut se décider. C'est l'armée. Les jeep grimote Comment on appelle ça Invisible sur les radars là. Furtif. Les jeep furtives. Marron-mat Qui se trompe de chemin. <rire> C'est l'armée française. Toi. Lui là tonton est en train de perdre sa route, il sait plus du tout où on est. Faut qu'il hésite pas à aller bien droit lui. Hein. Avec son Volvo là. Donc, si t'animes mon ref, si les routes elles sont pas droites chez toi ici ça va tout droit. Hein. Je le fais jamais le signe, mais décale-toi mon pote. Ce freinage d'urgence m'a permis d'entendre que j'ai un jeu de plaquettes qui est sur surolfin. Rien à ajouté, tout est parfait. Ah, c'est la petite câble Ouais. Donc, vous un accident ou juste pour le plaisir de filmer Les deux. En vrai. Au début, c'était pour le, les accidents et après, j'ai mis un micro et voilà. Ah, ouais c'est bien. Ouais. C'est galerie. Ben, Merci beaucoup. Attention les biloutes. Bon allez. Ouais. Bonne nuit, bel été, rentrez bien. C'est lui là Bon bah rentrez bien les amis. Bisous. du 50 normalement ça, non mais c'est n'importe quoi le problème de ces trucs en libre accès euh, j'allais dire sans permis mais je crois qu'il faut des permis pour s'inscrire quand même le problème de ces trucs en libre accès c'est que ça donne lieu à des comportements hyper dangereux, hyper nawak enfin, bon, c'est vraiment euh, tout le monde n'a pas le même degré de sérieux tu vois, truc tout con moi <rire> il y a quelques années, j'ai eu mon permis voiture à Paris il y avait le service Autolib mon gars, ces voitures-là, c'était soit tu tombais, la voiture, elle était flambant neuve, il y a que des mecs respectueux qui s'en étaient servis, soit c'était des dépotoirs, il y avait tout était pété dedans, c'était tout d'une du, espèce de cuir chipos, le truc était tout arraché, il des capotes par terre, des mouchoirs, enfin c'était... Et tu vois le problème, c'est quand tu mets à disposition un bien euh, à des personnes qui n'ont pas le même degré de sérieux, ben ça donne lieu à des... à des conneries arrière sur l'autoroute Nawak oh, je me suis je me suis laté les boules je me suis je me suis rassis trop fort sur la moto je m'étais levé pour ne pas prendre l'impact je me suis rassis trop tôt putain fort oh, travailler le timing là.